Vous êtes dans ouais. une mauvaise zone. Ah, vous allez nous bah, euh, résumer euh, ce qui bah, s'est passé ce groupe Marou jaune dans la fin de cette partition de Casquilot, la tente de Manim, où on vient vers Jean-Baptiste Anato. Alors, c'est vrai que une étape est dure, c'est pour cela que nous avons mis des petits pattes dans l'écran pour essayer de recevoir les coureurs le mieux possible. Une étape qui va certainement faire des dégâts, mais bon. On est habitué, il paraît que c'est l'une des plus difficiles du, euh, du tour. Mais du... bon, à Bakouba, nous sommes le prêt prêts et depuis plus de presque 40 ans, ans nous avons toujours reçu l'étape du tour. Donc, euh, une fois de plus, nous sommes là présents pour euh, vous accueillir. Mais, Antoine, il y a de boulot là. Oui, oui, le boulot, c'est parce qu'il manque. Le boulot, c'est trouver 300 barrières en mouvement. Nous n'en disposons pas. Donc, il faut. Se rapprocher des communes avoisinantes. Donc, on a un petit lien d'habitude avec certaines communes qui nous passent des barrières à Aussi, avec Cap Nord qui euh, s'est doté d'une euh, centaine de barrières au ce qui nous tire une grosse épine Mais avec les communes voisines, Sainte-Marie, Roubaix, euh, Trinité, on s'arrange et ça se passe bien. Mais est-ce qu'il y a le bénévolat qui est Alors, le bénévolat, euh, bien entendu, puisque les gens. Euh, les, les habitants de la sont très accueillants et euh, ils nous donnent leur coup de main quand ils le font, notamment euh, si on a besoin de euh, flanc, euh, si on a besoin euh, de coup de main pour l'accueil à la salle de fête pour rejoindre les joueurs oui, non, mais c'est avec les associations, passe passe Est-ce que revenons à la bouffe, euh, euh, vous avez euh, préféré dans le but de voir ce que alors, je vous aurais dit, en forme de bouteille de carotine, vous n'avez plus de méchants. Parce que c'était un oui, parce que <rire> hein, <parce> quand <laughs> il arrive à Makaba, c'était l'une de ses étapes favorites. Mais sinon, euh, peu importe que le meilleur gagne, parce que c'est une étape très difficile, le Martinique a fait plaisir. Voilà, mais bon, on attendra, le, le, hein, le verdict de la pédale le va, le va, va payer. Donc on verra. On verra. Eh bien, merci de cette je vous remercie d'être venu.